Ceci est une orange sanguine, et voici Mélanie, une fille électrice du Deleuze Magazine. On se trouve au pied du volcan Etna en Sicile, et Alessandro Barbera cultive dans ses vergers des oranges sanguines super juteuses. Des nuits froides et des journées chaudes, voici le microclimat idéal pour que les oranges sanguines obtiennent leur pigmentation rouge typique. Les nombreuses sources d'eau dans les environs abreuvent les arbres via un système d'irrigation. De plus, l'Etna offre depuis plus de 500 000 ans une terre volcanique extrêmement fertile. Ainsi, la famille Barbera cultive depuis trois générations des oranges sanguines délicieuses, nature ou tout à fait surprenantes en recette. Mélanie a préparé une délicieuse panacotta à base de ces oranges sanguines. Découvrez sa recette sur téleste.be